Ah oh, les place Salut les guerriers on se retrouve pour une petite vidéo voilà, on vous l'avait promis, retour des entraînements. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite séance d'eau ensemble. DJO va venir pour me filmer, il va me suivre avec la caméra, etc. Ça va être dans la salle où je m'entraîne habituellement. Ça va être une séance d'eau que je fais plus ou moins habituellement. En revanche, je vous déconseille de prendre littéralement ma séance d'eau et la copier. Il n'y a aucun intérêt à ça. Étant donné que moi je vais essayer de focus ma largeur, je vais essayer de focus certains exos, je vais essayer de travailler mon retard biceps. Donc honnêtement, il n'y a aucune utilité à ce que vous copiez ma séance. Je vous invite plutôt à prendre un programme sur Fitness Fusion si jamais vous voulez une séance adaptée, mais ça vous le savez déjà. Donc avant d'aller s'entraîner, euh, comme d'habitude je prends un pré-workout, il y a un pré-workout 1000 et ensuite je prends un pré-workout euh, poudre, un pré-workout donc de chez QNT et c'est le moment de vous placer Iron Meal, je ne sais pas si on l'aura déjà fait dans la vidéo précédente, mais voilà on a commencé à travailler avec Iron Meal et ça, ça fait vraiment plaisir de ouf ça me simplifie la vie, vous imaginez même pas Iron Meal simplement c'est une société qui vous fait des repas préfaits pour les go muscu. et c'est incroyable, les trucs sont hyper ici, tout est détaillé, donc ici par exemple moi je vais avoir bœuf au miel avec riz jaune et brocoli et je ne sais pas si vous allez voir d'ici mais tout est détaillé, vous avez les calories. Les protéines, le fat, les fibres et les carbs Ok, normalement je suis bien cadré Bon, il y a juste ça qui va me faire chier On va décoller pour la salle J'ai dit Joe qui m'attend directement là-bas Donc là, je suis déjà en retard, Bon, ça va lui faire les jambes, hein ça va changer un petit peu pour une fois Bon, on va s'envoyer du coup euh, une scoop de pré-workout rouge Donc je prends le Pump X pour la congestion uniquement Et c'est parti L'avantage de ce prêt-là, c'est qu'il pique absolument pas Ça veut dire que je peux le garder en bouche Je vais pas faire une tête comme ça en mode ça pique zéro donc on se retrouve directement là-bas avec Guido. Échauffement. Non En plus je travaille en pas très lourd là, 59 kg, je me concentre vraiment sur ressentir les dorsaux, sinon je vais commencer à sentir les avant-bras, les biceps et les triceps. D'ailleurs on va, regarde là, ça c'est bien, Vive ma vie et pimousse parce qu'on peut vérifier en temps réel vérifier quoi regarde. Qu il y a des seringues. Il y a un casque et il y a le trépied ah, okay. pour fitness fusion. Est-ce que tu ne donnerais pas les temps de repos les... Non, je donne rien du tout, <rire> je l'ai dit en plus dans l'intro. Tiens, rien de copier nos séances. Parce que, ouais, mais... En plus, peut-être que bientôt, on va sortir un truc et ils pourront avoir la même séance que nous, on sait pas. Hein. Tu fais des têtes à la FK. Encore, je me suis calmé. Hein. Enfin, après, je faisais des... Oh. <rire> du coup, là, c'est pas les perfs de Pimousse. Là. On ne cherche pas la charge. Sur le dos, J'ai jamais travaillé en très lourd. Mon dos, il s'est développé sans même que je cherche à le développer plus que ça. J'ai un point fort, chaîne postérieure, c'est-à-dire tout ce qui est derrière, j'ai à peine besoin de le travailler que ça va se développer. Ischio, dos, triceps. Je ne sais pas si je vais réussir à gérer, mais au pire je travaillerai en léger. Ça fait des semaines que je n'ai pas travaillé en lourd y compris au coucher, j'ai pas fait de coucher barre depuis trois mois. Qu'en soit j'ai fini le jeu donc je me fais pas chier à refaire du coucher barre. J'ai terminé le jeu, c'est mon ai de mieux. vous coucher, quest que je vais me faire chier à continuer de travailler, c'est tout, c'est fini. Il y a Brutus, mais Brutus ça compte pas frère, il fait 2m30, faut arrêter les voilà. bêtises. Déjà, Dans hein. il y en a pas mal qui disent on est, beau, on est très vulgaire. La FF, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est comme la France, c'est tout. Arrêtez ah, de déconner, je suis comme je suis, je vais pas jouer un rôle pour leur faire plaisir. Oui, je suis vulgaire, mais moi j'aime bien. Il dégoûte. Mais non mais si tu t es le temps c'est toi, c'est fini. <rire> Il m'a dit, tu crois que je suis fou dans ma tête J'ai dit non, tu es <rire> juste différent. que je vous donne prenez des bouteilles d'un litre 5 de litre à chaque séance faut qu'elle soit vide parce qu'on produit du coup voilà saint amant envoyez de l'argent s'il vous plaît j'en ai marre de manger des cailloux c'est bien là c'est un peu sombre et tout ça fait un peu une nouvelle génération je sais pas moi je suis un old school moi je suis pas une nouvelle génération allez qu'est ce ah que tu fais là je sais quoi ce bordel c'est lourd un peu d'épaisseur bah là, vu ma mère c'est super lourd Tu le vas à 8h30, 8h30 monster. Je suis vraiment un fils de pute, c'est trop grave. Ça, c'est le petit voyage à Cologne, ça, entre une ça a entrenu la dépendance. dépendance. Ça m'a enculé le voyage à Cologne. Ouais, je suis, on, a, on a bu 5 monstres en l'espace de 2 jours, faut arrêter. Euh, là, normalement, là on a les photos bientôt. Quand la vidéo elle sortira, elles sont déjà faites. Je conserve une chaîne convenable parce qu'on est censé voir body time. Une fois qu'on les a vues, je les dis, je passe à 3 séances semaine. Ce sera de haut du corps à un bas du corps. Et je vais focus basket, endurance, pliométrie. Tu crois que tu vas perdre un peu de ça, Vas voir Je vais perdre des bras, je vais perdre un peu de pec et d'épaule. Là, tu pensais être à combien de kilos Là, je dois tourner. Avant le cheat, j'étais à, à peu près 82, 83, je dirais. Bah, C'est simple, tu vois, là, chez Point R, j'étais à 83. Et là, je suis dans ces eaux-là, en fait. Moi, je le sais, au visuel, à combien de kilos je suis. Je ne me pèse jamais. Je Bien. déteste me peser. C'est un truc que je fais pas. Mais je déteste ça. En tant qu'ancien gros, la balance, je ne peux pas me la voir. fait pour avoir des gros avant-bras est-ce que vous m'avez vu travailler avec des bandes pendant mon entraînement non c'est aussi simple que ça je l'ai fait pendant un moment et j'ai arrêté vous voulez des avant-bras séance dos en lourd à la poigne des fois j'enlève même mon pouce le tenir comme ça je tiens avec le pouce au dessous sur le côté as le marteau exercice biceps en général et ça va grossir les dernières séries et après je vais sur Valorant. sur du un peu plus raccourci j'ai beaucoup parlé jusque là là on va faire de la barre aux cuisses mais à la corde pour avoir une meilleure amplitude par contre le problème c'est que moi j'ai tendance à ressentir mes triceps facilement donc je vais les ressentir je le sais mais je ferai avec c'est pas grave c'est bien que tu parles un peu là, parce qu'ils vont dire putain on voulait des trainings ça parle plus de pimousse. Et si vous voulez un programme, il faut l'acheter. Hein. Moi je fais pas du bénévolat. Hein. Je ne vais pas vous donner tout ce que je fais. Hein. Ça va pas ou quoi Pour moi, si tu donnes ton travail, tu donnes tes programmes, c'est que tu sais que c'est de la merde. C'est aussi simple que ça. Tu ne donnes pas ton programme, tu donnes pas ton travail, quand tu sais que c'est du bon travail, tu le vends. On a quoi comme diplôme sur effet Un STAPS. Voilà. Mais voilà, ça ne sera pas l'équivalent d'un mec à un doctorat. Oui, il va vendre des programmes à 400 balles, c'est normal. Le frérot, il a 10 ans d'études. Après. Quand même 8 ans de pratique en musculation. Alors, l'expérience pour faire un programme de musculation.. À monsieur n'importe qui oui ça vaut largement le coup ça vaut les diplômes mais la différence c'est que quand vous êtes à l'école on va vous apprendre plein de trucs niveau santé niveau 1 enfin, il y a plein de trucs plein de biomécanique qui sera apprise vous allez plus facilement cocher des mecs qui ont des scolioses qui ont des maladies des trucs comme ça il y a des trucs qu'avec l'expérience vous n'allez pas avoir avec les diplômes c'est ça le problème soit vous vous complétez par vous même il y a des petites formations sur internet, où vous vous renseignez, soit Inch'Allah. Nous hein. et puis, et puis, on a tout. Plus le diplôme, on, on est a eu le diplôme, l'expérience et on s'est formé nous-mêmes de notre côté. Il Faut savoir que moi, ou Jijo, depuis qu'on fait de la musculation, on s'est toujours formé nous-mêmes. Plutôt que prendre des programmes qui sont un tel, un tel, un tel, on s'est formé nous-mêmes, on a pris nous-mêmes, on a lu, etc. On s'est toujours fait nos programmes par nous-mêmes, adaptés à nous. Donc, l'expérience, on l'a simplement. C'est un bon vendeur mais c'est la vérité. Pour ceux qui ont vite. les moyens qui veulent aller vite et ne pas perdre de temps, honnêtement, acheter un programme, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et si, en plus de ça, vous prenez par exemple avec suivi, vous allez poser des questions, vous allez avoir des réponses, vous allez pouvoir apprendre par vous-même et vous former sans même vous en rendre compte avec le temps. 110 bpm sur une séance musculation et les comptes sont pas bons Kevin. Ça va pas du tout. Ça merde la muscu. <rire> ça de faire le basketteur. Hein. Je suis pas un mec d'un muscu moi. Il faudrait lever les manches. Hein. On en a marre de voir des, des, des t-shirts. Non. C'est quand la shape C'est quand qu'on voit la shape à 10 000 likes. 3 000 likes sur cette vidéo. Non, 4 000 likes sur cette vidéo, on fait un 20 000 calories challenge. Je déteste faire les bras. Qu'est-ce que je m'emmerde non, non, non, il n'y a rien à voir, monsieur. Terminado. Encore un exo-biceps et c'est fini bipo. Un peu d'isolation. S'il y a des gens qui ont du mal à sentir leur biceps, je te jure que c'est un des meilleurs exercices as une tension continue même arrivé en bas tu continues d'avoir une tension quand je me mets comme ça ouais. mon bras pas en arrière j'ai avoir tendance à utiliser le levier pour faire ça Ah ouais, l'épaule ouais. okay. alors que là si je suis comme ça j'ai aucune raison d'avancer vu que tout se passe vers le haut et je peux pas tirer comme ça vers le haut okay, okay. Après, Donc ça permet ça pas dépend de pas la portion que tu cibles, mais là, ça. ça marche très bien c'est les réseaux à hein. me chasse les trucs. faut arrêter de normaliser le fait d'être en dessous de 8% de body fat à part les gens qui ont un métabolisme rapide et qui mangent de l'air et des glaçons, c'est pas normal d'être en dessous de 8% l'année. Hein, une personne en bonne santé, elle entre 12 et 20% à l'année. Ouais, c'est comme Jeff Side quand il a montré son ouais. psychiatrique. C'est comme ça normalement. Cliché, hein. Normalement, c'est comme ça. Il est musclé. Une personne normale, elle est comme ça. C'est juste le cerveau des gens, il est abîmé. Les gens, ils pensent tous qu'avoir plein de veines sur le corps toute l'année, c'est normal. Avoir des abdos à l'année, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est cheaté. Bon, t'as beaucoup parlé pendant la séance. Hein. J'espère que maintenant, on va voir des choses. J'ai fait une séance T. C'est de trouver l'envendé. Tu verras, toi, mais... bon, Je sais pas si c'est le dos qu'il faut voir. Parfait. Un démon dans le dos. Donc voilà, c'est une fin de séance. Bon c'est une séance assez tranquille. Je me suis donné vite fait. Après c'est la sèche. Hein. Souvent c'est en masse que je vais me donner le plus. En sèche que je me maintiens. Je cherche pas à progresser, juste à maintenir mes charges. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous voulez. En commentaire, dites-moi la prochaine séance que vous voulez que je fasse. Moi j'étais parti pour une petite séance jambes ou pecs. Plus jambes parce qu'on n'a jamais montré les jambes sur FF. On, voilà, on aime bien mettre des jeans et des survêtements. Mais euh, si jamais ça vous intéresse, vous le dites. Pensez à lâcher votre like, pensez à vous abonner. Et pour la prochaine vidéo entraînement, ça sera Jijo la semaine prochaine. Qui fera une séance chibre normalement. Si jamais vous voulez un programme fitnessfusion.fr. Donc voilà, c'était Fitness fusion, force et fun. Simplement, non, il faut...